C'est un communiqué que nous avons fait pour plusieurs raisons. Euh, parce qu'on a fait ce communiqué suite à, à cette ambiguïté que l'on voit sur nos réseaux sociaux depuis un moment euh, et cette incompréhension concernant les deux groupes Foulard Rouge, Mouvement Foulard Rouge et Foulard Rouge de France. Fabien mort a quand même créé cette association, Foulard Rouge, qui est Foulard Rouge de France, celle sur laquelle vous me regardez, en date officielle, sur le journal officiel, du 6 décembre 2018. C'est là que commence à se séparer un petit peu les deux groupes. Pas dans l'idée, parce que nous revendiquons la même chose, mais structurellement. Euh, on crée l'association, ça donne cette page-là, Foulard Rouge de France. Ensuite, euh, l'autre groupe... Euh, crée également son association, c'est son droit, et nous nous en félicitons, en date du 29 décembre. Donc après, il a le droit, il, il n'en reste pas moins illégitime, ce sont des foulards rouges que nous respectons. Nous n'avons pas pu copier leurs idées puisque nous avons créé, nous, avant cette association. Ils ont créé leur association, exactement, euh, euh, a posteriori, pardon. Ensuite est arrivée cette idée de la marche du 27 par euh, le mouvement euh, Stop, ça suffit, de Laurent de Toulouse, je pense qu'il nous regarde peut-être, sinon ben, il aura en tout cas ce, ce live. Ce mouvement s'est créé sur une ambiguïté, marche pro-Macron ou pro-gouvernementale. Les foulards rouges ont été sollicités pour euh, participer à l'organisation de cette marche. Euh, les foulards rouges ont dit, et on en faisait partie, euh, nous pouvons euh, cautionner cette marche à, à la seule... Euh, Condition qu'elle soit déclarée, autorisée, puisque lorsqu'on fait une, une manifestation à Paris, c'est la seule ville dans laquelle la manifestation doit être autorisée. Il ne suffit pas simplement qu'elle soit déclarée, elle doit être autorisée. C'était les conditions que nous avions posées, et surtout qu'elle soit apolitique. L'amalgame s'est fait par les médias, par un peu tout le monde. C'est une marche pro-Macron, c'est une marche La République en marche, etc. Nous avions identifié déjà, et je me rappelle en avoir parlé dans un de mes postes. Euh, dès le départ, euh, que lorsque cette marche du 27 janvier a été initiée, par Stop, ça suffit, euh, la marche sur le climat à Paris, elle, était déjà déclarée, était déjà déposée. Je vais pas dire autorisée, mais déclarée. Nous avons alerté en disant, attention, il y a un amalgame sur le caractère politique. Attention, vous êtes en même temps, même date, quasiment même endroit. Et c'est le cas, d'ailleurs, euh, vous allez voir, euh, sur la, avec la marche du climat. Donc nous, dans ce cas de figure-là, et si l'on rajoute les tensions et le côté radical des gilets jaunes, nous trouvons que ça présente un risque et trop de confusion, donc nous nous en sommes dégagés. Depuis quelques semaines maintenant, on observe sur la toile et par nos membres qui nous le rapportent, et sachez que nos membres ici, hein, membres foulard rouge, donc vous lorsque vous êtes sur cette page, nos membres sont aussi sur l'autre groupe et ils ont le droit. Donc on a des membres qui circulent entre les deux groupes et on a pu voir depuis un moment des discours émanant de l'autre groupe, notamment d'un des porte paroles Ricardo. Je ne sais pas si vous avez écouté ces lives. Moi, oui, une fois. Allez-y, c'est super intéressant. Et donc le Ricardo, lui, euh, euh, entre autres, euh, et puis d'autres membres des Foulards Rouges, nous ont assez incendié en publiant euh, des fausses nouvelles. C'est-à-dire, euh, euh, nous, nous avons pris connaissance euh, euh, d'insultes. Voilà, on avait des insultes, on nous traitait d'imposteurs, on nous a traités de, voilà, de tous les noms, vous pouvez les relire, hein, je vous évite à aller les voir. Et puis, donc, suite à ça, on a décidé de faire ce communiqué, de dire, voilà, nos membres ne comprennent pas euh, cette divergence entre les deux groupes foulard rouge donc nous allons clarifier ça et cette divergence sur la manifestation. Parce que d'un côté. Eux organisent la manifestation, c'est leur droit, et je leur en félicite. De l'autre côté, nous, nous avons simplement dit, nous ne partageons pas le même opinion que vous. Donc nous n'appelons pas à marcher. ça les a frustrés, donc on s'est fait attaquer. Donc on a publié, pour clarifier un petit peu, euh, ce communiqué. Ce communiqué que je viens de vous lire et qui est en lien, a été publié aujourd'hui. Il a fait l'objet, aujourd'hui même, et vous l'avez tous vu, puisque j'ai eu des messages, même moi en privé, de gens de Foulard Rouge qui étaient inquiets, a fait l'objet de ce Ricardo-là, d'un affichage, en gros, diffusé de partout, en titrant que nous avons produit une fausse nouvelle, une fake news. Donc là, je vous réponds, Christelle, au message que vous avez mis tout à l'heure, je viens de vous lire, et vous l'avez en preuve, le communiqué en PDF, vous pouvez aller le voir, euh, le communiqué que nous avons fait, ils nous ont titré de fake news, l'autre groupe, en stipulant que nous avions euh, annoncé que leur marche était annulée. Faux Je viens de vous le lire et vous pouvez aller vérifier. Euh, à aucun moment, dans les mots que j'ai prononcés, nous avons dit que la marche du 27 était annulée. Nous avons donné les raisons pour lesquelles nous ne partagions pas cette marche et nous ne souhaitions pas y participer. Parce que nous avons ensuite euh, dit euh, qu'elle ne bénéficiait pas encore, au même titre que la marche du climat d'ailleurs, d'autorisation définitive. Nous n'avons pas dit qu'elle était annulée. Le paradoxe, la question que je me pose, les foulards rouges luttent contre les fake news. Nous, nous l'avons annoncé dès le départ. Ça a été repris, et je m'en félicite par l'autre groupe. Ils luttent aussi contre les fake news. Et j'invite tout le monde à lutter contre les fake news. Comment, lorsqu'on lutte contre les fake news, on peut soi-même produire une énormité de fake news Comme quoi, nous, nous avions dit dans notre communiqué, vous en avez la preuve, que leur marche était annulée alors que à aucun moment nous avons prononcé ces mots-là. C'est l'objet du live ce soir, au fait. C'est de clarifier déjà ça. Et puis, moi, je voulais euh, signifier et mettre en avant un petit peu ce paradoxe-là. Vous savez que depuis le départ, si vous avez suivi mes vidéos et l'ensemble des commentaires euh, de nos membres et de nos internautes, on dénonce bien sûr les fake news et on dénonce ce qu'on appelle la gilet jaunisation. Gilet jaunisation, pour nous, euh, c'est cette forme de pensée unique. Vous savez, on reproche aux gilets jaunes. Euh, de nous mettre de côté, de nous catégoriser de nantis, de bobos, dans de, de, de, la du gouvernement, ils veulent nous guillotiner, ils voulaient nous mettre sur l'échafaud, tout le monde a lu ces commentaires-là, sous simple prétexte qu'on ne partageait pas leur opinion, c'est-à-dire la forme dans laquelle euh, euh, ils, ils revendiquaient euh, leur message par des violences dans Paris, dans les villes de France, vous l'avez tous vu. Nous ne partageons pas cette opinion. Nous ne partageons pas non plus l'opinion du RIC, ça c'est notre droit, référendum d'initiative citoyenne. Et pour ça, les Gilets jaunes nous ont attaqués et on a appelé ça la gilet jaunisation parce que c'est une forme de pensée unique lorsque vous n'êtes pas d'accord et que vous insultez quelqu'un parce qu'il ne partage pas votre opinion, c'est une pensée unique. C'est ce que nous dénonçons l'ensemble des foulards rouges. Ce qui m'inquiète, c'est de voir que l'autre groupe, sous prétexte que nous ne partageons pas leur opinion d'aller marcher le 27, c'est notre droit, janvier à Paris, place de la République, et bien vous voyez, on se fait attaquer, insulter traiter d'imposteur, alors que nous sommes les premiers à avoir déposé euh, euh, l'association officiellement au journal officiel, et on leur reproche pas de l'avoir fait après, on est content, il n'y a pas de problème. Mais le paradoxe, c'est qu'on lutte contre des fake news, on dénonce la pensée unique dans ce pays, et, et la forme de, de risque de dictature qu'il peut y avoir avec, les, avec certains Gilets jaunes radicaux, et donc ces mêmes foulards rouges-là, vous traitent, vous insulte et vous pose une fake news en plein milieu du visage parce que vous n'êtes pas d'accord avec eux. Je m'inquiète et je vous demande tous donc de réfléchir à ça et j'invite les foulards rouges de l'autre groupe de faire attention. Euh, vous êtes en train d'entrer dans une forme de pensée unique euh, si vous n'acceptez pas que l'on ne pense pas comme vous. Nous, nous acceptons que vous alliez manifester. Vraiment. Euh, on s'en félicite si cette manifestation marche. On se félicite d'ailleurs du dernier communiqué qui a été... Euh, euh, produit euh, justement euh, par euh, le mouvement Foulard Rouge, qui finalement annonce euh, que leur itinéraire a changé, ça a été communiqué ce soir, hein, que leur itinéraire qui était prévu, euh, Place de la Bastille, euh, euh, a changé, ils parlent de nation, euh, je crois, euh, et qu'il a changé. Euh, de son côté, donc la manifestation se fera bien, et la marche pour le climat se fera aussi, puisque elle reste comme initialement prévu, comme elle l'a demandé depuis le départ, rien n'a été changé pour elle, place de la République. Nous, nous nous en félicitons, c'est la démocratie. On a des foulards de rouges qui vont pouvoir marcher en changeant d'itinéraire de nation à je ne sais où, et on a la marche du climat qui, elle, euh, la préfecture de Paris ne leur a pas demandé de changer, ils restent à la même place, euh, place de la République. Nous nous en félicitons. Donc, voyez... « Cher ami Foulard Rouge, que vous soyez d'un mouvement, de l'autre, que vous veniez de France ou de Navarre ou de Babaloued ou d'où vous voulez, donc, nous, peu importe que vous soyez Mouvement Foulard Rouge, que vous soyez Foulard Rouge de France, que vous soyez Gilet Jaune en protégeant vos institutions, et eh bien, quelque part, vous nous intéressez, vous nous parlez et vous êtes Foulard Rouge. Mais attention, ne rentrez pas dans la pensée unique parce que là, dans ce cas-là, vous vous gilet jaunisez. Et donc, Christelle, c'est en ça que je vous réponds. Euh, ça n'est pas nous euh, qui prenons les mêmes méthodes que les gilets jaunes. Donc je voulais clarifier un petit peu ça ce soir. Voilà, donc c'est un article qui est paru aujourd'hui sur Capital, d'accord Capital, la revue Capital. Donc là, c'est Capital Internet, hein d'accord Numérique. Un article qui a été donc communiqué par Ricardo. Toujours le même. Ricardo, ça va pas et donc Ricardo a, a communiqué, mais je vous aime bien, mais bon, a communiqué sur Capital, euh, juste Capital Magazine aujourd'hui, un article qui titrait, donc euh, Nouvelle de Ricardo, et Capital a titré, pardon, un journaliste qui s'appelle euh, Philippe Barthélémy, on peut le citer, puisqu'on a discuté avec lui, hein. euh, Capital, Capital a titré, je vais y arriver, les foulards rouges victimes d'un faux communiqué, « fake ». On revient sur cette idée-là, c'est-à-dire le communiqué que nous avons fait, que je vous ai lu au départ et que vous avez en lien, que nous avons fait aujourd'hui, qui ne parlait absolument pas d'annulation de la marche du 27, tout de suite a été repris par Ricardo et ses petits amis mouvement foulard rouge, les organisateurs, hein, je parle. En gros, l'autre groupe, nous, « fake news », disent que la marche est annulée, or elle n'est pas annulée. Je vous ai lu le communiqué, premier fake news, de la part des autres, nous n'avons jamais dit que la marche était annulée. Et lorsque Fabien Homnor, euh, euh, notre président de cette association, Fleur Rouge de France, a vu cet article, il a tout de suite appelé le journaliste, journaliste fort sympathique d'ailleurs, qui, qui a échangé avec lui volontiers, et ça a permis, et c'est ce qu'on fait avec les médias depuis déjà 2-3 jours, ça a permis aux journalistes de comprendre la nuance un petit peu entre les deux groupes. Et donc, euh, Fabien a communiqué le communiqué réel aux journalistes, j'espère que je me fais comprendre, qui lui est allé vérifier l'information sur notre page, sur la page des autres, etc. Et bingo, juste après, il a remodifié l'article. Et l'article est paru sans euh, cette idée de fake news. Merci, Philippe Barthélémy de Capital. Donc voilà. Comme quoi, attention, fake news. Une fake news arrive, dès que vous la partagez, paf, elle, elle s'amplifie ailleurs. Et puis en plus, si vous la donnez à un média, ben le média, lui, euh, il la partage. On a réagi, on remercie Capital, ils ont vérifié l'info, ils nous ont donné raison, ils ont compris la nuance entre les deux, ils ont modifié leur article. Donc tous, dénoncer les fake news